Vous étiez dans le sous-sol, trois minutes avant trois minutes avant. Et euh, quand je suis remontée dans l'escalator, j'étais au troisième et j'ai entendu l'explosion. Nous sommes le 7 décembre 1985 à Paris. Noël approche, les clients se bousculent dans les grands magasins. Une ambiance festive et familiale qui va virer au cauchemar. Deux bombes explosent coup sur coup. Au printemps et aux galeries Lafayette, le gouvernement Fabius préfère parler de l'œuvre d'un déséquilibré. D'autres comprennent tout de suite qu'il s'agit d'actes terroristes. L'enquête est confiée à la DST. C'est le commissaire Louis Caprioli qui dirige alors la toute récente unité antiterroriste. Et il est notre invité sur ce plateau. Bonjour Monsieur Caprioli, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais le milieu des années 80 va être marqué par une vague d'attentats sans précédent. Euh, ça va commencer quand très exactement alors, les... Les, les attentats qui vont cibler la France vont commencer le 3 octobre 1980. C'est l'attentat qui est commis contre la, la synagogue de la rue Copernic. Et ensuite, nous allons avoir des séries d'attentats. L'attentat qui est commis, euh, j'allais dire, euh, contre le restaurant Goldenberg en 82. Le, les attentats qui sont commis par les terroristes arméniens pour le compte des Libyens euh, à Orly. Et là, il y a 8 morts et 50 blessés. Et puis, sans arrêt, le groupe Nidal va nous frapper. D'autres organisations vont nous frapper jusqu'à ce fameux 7 décembre 1985, 1985 c'est là commence une nouvelle vague d'attaques. Euh, à ce moment-là, vous avez très peu d'informations. Alors sur cet attentat, si vous voulez, on s'interroge. On, on s'interroge sur euh, l'origine de cette information. Alors on, on se doute bien que c'est le même auteur, puisqu'il est passé euh, du printemps, du Galerie Lafayette au printemps. Mmh, mmh. Euh, il, il, a, il a fait plus de 40 blessés. Euh, on, on, on a des idées. On pense que ce sont des organisations, bien sûr, moyenne orientale qui nous ont frappés, mais oui. qui les désignaient on ne sait pas. Par contre, si vous voulez, on a une analyse. Et la menace qui pèse le plus sur la France, c'est une menace de l'Iran qui nous reproche parce que nous avons un énorme contentieux mmh. avec l'Iran. Et ça va être, j'allais dire... Le pays qui va retenir au moins l'attention de la DST. Parce que les autres services de police mmh. ne vont pas euh, avoir la même analyse. Quelles sont leurs motivations, leurs griefs envers la France bah, C'est un ensemble de griefs. Euh, L'Iran est en guerre contre l'Irak. Et plutôt l'Irak qui a fait la guerre à l'Iran. Or, c'est la France qui vend des armes à l'Irak. Elle vend des, des, des avions, elle vend des canons. Et, et donc, euh, l'Iran subit, j'allais dire, les attaques irakiennes. Euh, L'Iran a besoin de payer cash les armes parce qu'ils sont frappés d'embargo. Et la France a euh, 1,5 milliard de dollars qui sont bloqués parce que le chat voulait participer à un projet euh, sur le nucléaire et avait donné de l'argent. Et les Iraniens, les nouveaux Mollahs, demandent la restitution, on leur refuse. Les Iraniens ont décidé d'assassiner les opposants qui sont sur le territoire français, puisque nous accueillons tous les opposants qui préparent des attentats en Iran, mmh. Et donc il y a un terroriste qui va tenter d'assassiner l'ancien premier ministre du Shah, Shabouk Bakhtia. Et l'ayatollah Khomeini, le, le guide suprême de la révolution, va demander la libération. Il est condamné, il est condamné à la prison à vie. Le gouvernement de Giscard d'Estaing, le gouvernement du, du, du président Mitterrand vont refuser. Et donc le contentieux est énorme. D'autre part, il y a eu des, des, des annonces d'une menace contre la France des attentats contre les intérêts irakiens, des prises d'otages, des détournements d'avions. Euh, et ça va continuer, le Hezbollah va frapper en février 86 trois attentats en trois jours. Euh, Quels souvenir avez-vous de cette période Est-ce que vous aviez ce sentiment d'impuissance Un sentiment, oui, de sidération, d'impuissance parce que nous n'avions pas... Euh, d'informations sur les gens qui étaient impliqués dans cet attentat. Et donc, si vous voulez, la première réaction quand vous êtes face à ce type de terroriste c'est de dire, mais qu'est-ce que je vais déclencher pour arrêter Et en plus, vous un atten les attentats étaient commis le soir, un, la revendication était... était euh... J'allais dire posté à Paris. L'AFP recevait la, la revendication le lendemain. C'était mmh. toujours demande de libération d'un terroriste qui, a, qui avait travaillé pour l'Iran. Euh, Anis Nakash, d'un terroriste qui avait fait des attentats euh, contre les intérêts américains et les intérêts israéliens. Et un terroriste arménien qui avait fait un attentat qui avait fait 8 morts et 50 blessés à, à Orly. Et donc on, on a une dispersion. Ces gens-là ne, ne peuvent pas être ensemble, c'est pas vrai. On demande la libération de ces trois personnes et on ne voit pas le fil qui dirige tout ça. Et chaque fois que vous avez lundi un attentat, mardi un attentat, mercredi un attentat, et vous vous interrogez, qu'est-ce qui va se passer jeudi, qu'est-ce qui va se passer, -ce qui va se passer, -ce qui va passer le week-end dernier Et vous êtes en train de mettre des écoutes partout, vous êtes en train de solliciter les services de renseignement étrangers, les services français, vous êtes en train de solliciter vos sources humaines qui sont partout, et vous n'avez pas de remontée d'informations, vous avez simplement des analyses. Et les analyses, nous pouvons les faire, ça c'est une chose. Mais en... Empêcher mm. la reprise des attentats, ça devient une angoisse, c'est vrai. Et, et pour ça, on n'a pas d'éléments de base. Par contre, on a, j'allais dire, euh, fait une analyse pour, pour décider qu'il fallait perturber un certain milieu que nous avons choisi. C'est le milieu iranien, le milieu mm. pro-iranien du Hezbollah libanais, mm. le milieu pro-iranien des, des, des chiites irakiens qui soutiennent euh, l'Iran. Et est-ce que vous vous souvenez d'un climat de terreur dans la capitale Paris frappé à ce point-là – Alors c'est vrai que c'est un, un, un climat, euh, j'allais dire, qui a perturbé la, la vie de la capitale, mm. parce que ce qu'il y a d enfin, dire, de, de, de, comme constatation, c'est que seule la capitale est frappée, mais des, frappée dans des centres, j'allais dire, euh, prestigieux, hein, mm. puisqu'on va avoir des attaques sur les Champs-Élysées, on va avoir des attaques au quartier latin avec Gibert, on va avoir des mm. attaques au hall euh, et donc les gens prennent conscience que quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ils risquent de mourir. Mm. Et, do et donc là, on, on, a, on a ce phénomène d'inquiétude qui ne cesse de monter. L'État français va d'ailleurs tout essayer hein, pour mettre la main sur les terroristes. Appel à dénonciation, tractation secrète, manipulation des médias. Est-ce qu'avec le recul, vous diriez que ça vous a aidé ou au contraire, ça a perturbé votre travail Alors, vous savez, on, on, nous, notre analyse à la, à la DST, c'était de dire au mois de février, après les attentats, il faut, il faut euh, faire des opérations pour distinguer perturber les terroristes pour éviter. Et donc, on a, on a demandé euh, de faire une opération sur la, sur la mouvance euh, pro-iranienne. Pro Ça nous a été accordé avec un délai. C'est le, le juge Marceau qui avait en charge un des attentats. Il nous a donné une commission on a On a arrêté 60 personnes. C'est vrai qu'on n'a eu que 12 heures de garde à vue. On ne nous a pas autorisé à plus. Euh, par contre, ce qu'on qu a découvert, c'est les éléments qui vont être déterminants pour le suite de l'enquête. C'est qu'on a... Interpeller un individu qui deviendra un an après la source qui nous permettra d'arrêter les terroristes. Non. On a à, à, comment interpeller un individu qui s'appelle Masbou. C'est en fait, on le on découvrira par la suite, c'est un artificier. Et c'est parce que nous avons mené cette opération que les attentats vont s'arrêter jusqu'au mois de mars. Est-ce que c'est une période qui vous fait relativiser ou pas d'ailleurs la menace terroriste actuelle Non, parce que la, la menace terroriste actuelle, si vous voulez, elle est immaîtrisable. Quand, quand nous avons compris que ce terrorisme était un terrorisme d'État, nous savions que dans le cadre de négociation avec cet État, mmh. s'il arrivait à obtenir satisfaction, les attentats allaient s'arrêter. Et c'est ce qui s'est produit. Alors c'est vrai que nous avons arrêté le commando responsable de ces attentats, mais nous savions aussi que les, les discussions diplomatiques, les, les discussions entre gouvernements allaient aplanir les difficultés. Or là, nous ne sommes pas du tout dans le même contexte. Nous sommes face à une organisation... Qui, qui a comme principe le djihad et le fusil, pas de trêve, pas de négociation, mmh. hein, euh, pas, pas de, de, de cessation de, de feuille Donc, mmh. donc euh, ils vont poursuivre en permanence. Mmh. Euh, Louis Caprioli, si je vous demande de terminer cette phrase le 7 décembre 1985, c'est le jour où Que me répondez-vous ben, 7 décembre 1985, c'est le jour où je suis au mariage d'un de mes parents. Et aux alentours de, de 17 h je reçois une information me disant qu'il faut que je rentre parce que qu'un euh, attentat vient d'être commis à Paris. Donc si vous voulez, c'est à la fois un moment festif et ça va être le début d'un drame puisque ce drame va continuer jusqu'au mois de septembre 1986. Merci Louis Caprioli d'avoir été mon invité dans le jour où l'information continue sur LCI.